Bonjour, c'est Winman, content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui, on parle d'un nouveau produit de Omai, oh Omi. Oh on parle du do, -Si -Do. Eh oui, toujours un plaisir de vous voir. Euh, do, -Si do de Omi, oh est-ce que c'est bon Aucune idée. Euh, vous le savez, à la SQDC, on ne peut pas voir le cannabis, on ne peut pas sentir le cannabis, on ne peut pas être touché. C'est toujours une boîte à surprise, un, un sac à surprise, un contenant à surprise. C'est vraiment triste. Et OMI, euh, non seulement euh, grâce à SQDC, on peut pas rien savoir, mais OMI sont aussi des petits cachotiers. Euh, C'est le style de compagnie, comme plusieurs à SQDC font des formats 28 grammes et la variété est inconnue. Donc, euh, Winman euh, appelle au boycott de ses produits... Euh, 28 grammes, qu'on connaît pas, euh, les terpènes, parce que c'est des produits qui changent à tous les 6 mois, les 3 mois, les 8 mois, on ne sait pas, on ne sait pas quand ils changent, on sait pas quelle variété, euh, c'est pourri, c'est pourri, ils appellent ça euh, variété mélangée. C'est effrayant, man c'est on essaie d'apprendre de, de, de, aux gens les, les terpènes, on essaie d'expliquer de, aux gens qu'il y a des buzz plus énergétiques, des buzz plus endormants. On, on, on veut que le cannabis soit, soit euh, plus facile euh, à connaître, man. Pourquoi vous mettez ça? Des, des, des contenants à 134 et 90, 28 grammes, produits mélangés. C'est pourri, je, je, je dénonce. Euh, ce manque de professionnalisme, mettez donc la variété dessus, puis à toutes les six mois, changez le nom de la variété. Si vous voulez absolument changer la variété parce que c'est pas un bon phénotype, ce n'est pas un produit winner, un bon vendeur, s'il vous plaît, mettez le nom de la variété, OG Couch dans six mois, M39, n'importe quoi, mais écrivez quelque chose. Donc, ici, le dossier d'eau, -do, même s'ils écrivent quelque chose, vous allez me dire, on ne sait pas quest ce qu'il y a dedans. Je suis d'accord avec vous, mais on a quand même une indication avec les terpènes. Donc, si c'est écrit limonène, ça serait supposé de goûter les agrumes. Ça nous donne quand même une indication de l'odeur. Des fois, c'est sûr qu'il y a des erreurs la SQDC, euh, des vraies erreurs. Il y a certaines compagnies qui écrivent carrément les terpènes sur le contenant. Quand on arrive sur le site de la SQDC, ce même pas les mêmes terpènes. C'est ridicule, c'est ridicule. Donc ici, si je regarde s'il y a des terpènes, en tout cas, le taux de THC est quand même faible, 15.91, euh, possibilité entre 15 et 19. Donc plusieurs d'entre vous vont considérer ce cannabis euh, de moyenne intensité. Euh, comme la SQDC le fait entre autres mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer ça euh, je sais pas si vous avez essayé le Vanilla Frosting à 17.5% de THC il est-tu considéré moyen à moyenne intensité parce que c'est 17.5 et puis ce n'est pas 20% ben je suis désolé mais le Vanilla Frosting de la marque Endo à 17.5% de THC c'est un produit très fort très très fort, parce que ce n'est pas seulement le taux de THC qu'il faut regarder. Il faut l'essayer pour savoir ce que les terpènes ont à apporter à ce fameux buzz. Chaque terpène donne un buzz différent. Donc, euh, la combinaison de plusieurs terpènes donne un autre buzz. Beaucoup à apprendre. Euh, on connaît les terpènes euh, seulement depuis le début de la légalisation. Euh, Moi-même et plusieurs d'entre vous connaissaient pas du tout les terpènes avant le début de la légalisation. Mais maintenant que c'est légal, on en apprend plus. Puis c'est mieux, c'est mieux ainsi. Plusieurs d'entre vous, euh, on en parlait pas, pourquoi qu'on en parle maintenant? Mais parce que maintenant on connaît ça. On va parler de choses qu'on connaît. Si on on connaissait pas ça avant, ben on peut pas en parler. Donc 25$ dollars euh, comme euh, la plupart des produits euh, 3.5$ de OMI. Euh, ils ont le couche cookie à 25$, le Dossido à 25$ et le Mac à 25$. Donc, la gamme de prix est tout le temps égale. Saut de sécurité ici. Euh, comme ça. Est-ce qu'il y a un pochette d'humidité? Oh my God! Oh, ça a de sec. Il n'y a pas... C'est-tu 18 ans plus, ça, là? là? C'est-tu 18 plus? On va dire que c'est pas 18 plus, je vais me retenir. Euh... Quand même bien pour la beauté. Euh, si je compare ça là, avec euh, le couche cookie. Même style, bonne qualité, tricombe. Euh, petit bout de branche, un petit peu plus de, de branche. Ça me fait penser à Riff. Euh, J'ai pas remarqué ça avec le couche cookie. J'en ai fumé beaucoup du euh, couche cookie de Omi. Euh, là, vraiment, vraiment, les euh, petits bouts de branche. Vous allez me dire que c'est normal. Je comprends, je comprends. Mais habituellement, on n'a pas tous ces petits... Stem -là, là, toutes tes petites branches là. là. Euh, cocotte dure, comme un peu le couche-cookie. Comme je vous ai dit, les tricômes sont là. Je vais mettre une photo sur mon Instagram. Allez voir ça. Euh, vous avez vu ma story Instagram pour la loi, pour les quatre plans. Euh, allez voir ça dans ma story. J'ai euh, mis quelque chose de spécial pour les quatre plans. C'est illégal de faire pousser quatre plans au Québec présentement. Donc, faites attention à vous pour avoir un ticket. Donc, c'est illégal de faire pousser du cannabis là, si vous n'avez pas de permis euh, fédéral. On est présentement le 3 septembre 2021. Faites attention, je le répète une dernière fois, quatre plans au Québec, c'est illégal. Vous avoir un ticket, une amende. Donc, on va passer à autre chose, le dossier d'eau ici, -do terreux, terreux. Terreux et Terreux et quoi? Bon, on va regarder ça de la SQDC, peut-être que ça va un peu nous aider. Non, j'aimerais savoir moi-même. Terreux. Euh... Terreux limonène, terreux. Cariophylène, terreux. Une terpène bizarre. D'accord, on va aller voir ça. Do -do, hein, on ne prononce pas le S. Caryophyllène, terpène dominante. On nous indique, là, c'est un indica. Euh, donc, le fournisseur, là, les entreprises Greenstone. Non, Green Tone. Green Tone. Caryophyllène, limonène, linalol. C'est quoi j'avais dit, moi? J'avais dit terreux. Terreux, c'est Myrcène. Pis ils disent terreux. Ok, gars, ça. Terreux, euh, floral, sucré, terreux. Euh, moi, je te dirais ça aussi. Peut-être pas dans le même ordre. D'habitude, sucré, moi, je trouve que des fois, c'est. Je vais dire terreux, floral, avec un peu sucré. Donc, la, les arômes naturels correspondent avec euh, mon opinion. Avec mon opinion. Euh, les terpènes, habituellement, là, terreux est associé à myrcène, habituellement on voit pas la myrcène. Euh, limonène est associé habituellement au citron, donc c'est pas écrit. Euh, Linalol, là, c'est lila, lavande. Euh, hmm, peut-être, peut-être, c'est ça qui qui, qui qui tire un peu. les limonène, peut-être un peu, citronné, un peu limonène. Euh, je pense que je l'ai dit au début de la vidéo ce que je l'ai dit cariophylène limonène linalol je suis d'accord j'aurais peut-être aimé mettre la myrcène en, au tout début et puis elle pas là pour en tout donc euh, je suis d'accord avec la description de la sqdc par contre la terpène de l'homme j'aurais mis myrcène me semble c'est terreux terreux un peu floral c'est écrit floral donc euh, on va mettre les grosses cocottes euh, là-dedans, dans le contenant, on va euh, mettre ça sur Instagram, allez voir ça, allez vous abonner bientôt, bientôt, 1700 abonnés sur mon Instagram, c'est super le fun, euh, des belles photos et la fameuse story. Donc vraiment beaucoup de cette branche là, On euh, fait penser à Riff, Riff, Riff, on n'achète plus ça ici à Winman. Donc, euh, on regarde encore un petit peu, une petite shot là, de, de près. Bah, écoutez, c'est comme le couche cookie. Euh, même qualité. Donc, euh, même qualité, même prix. On se comprend, hein? Ceux qui regardent les vidéos women, comprennent que j'aime ça, moi, quand les prix sont toujours euh, le même prix. Euh, hein, 15 points cannabis, ils ont un produit à 20$ et un produit à 32$. C'est-tu du haut de gamme? Est-ce que c'est tout pareil? Puis en plus, c'est un dossi -do. Maintenant, trois do dossi à la SQDC. Si on regarde bien... Euh, sur le site de SQDC, on a le dossier de Omi en ce moment. On a le fameux dossier de Tribal. Et je veux regarder pour être bien sûr. Euh, le dossier de 5 points cannabis n'est pas là. Euh... Hmm. Me semble que j'ai bu ça, moi, quelque part. Un dosido de 15 points cannabis. Où est-ce que je voulais aller? Je vais aller ici. c'est quoi? C'est euh, du, c'est du, euh, Girl Scout Cookie mélangé avec OG Kush Breath. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Dosido, c'est du face off OG avec du OG Kush Breath. Et puis du OG Kush Breath, c'est quoi Ben c'est un super girl scout cookie. C'est un phénotype de girl scout cookie. Donc euh, Dosido, c'est un face off OG mélangé avec OG Kush Breath. All right Ok, là là, c'est le temps. Là c'est le temps. On, on enroule un. Ok. Les photos, c'est sur mon Instagram. L'humidité. Euh, moyen. C'est peut-être une petite affaire sec. Mais, mais amenez-moi pas un boost, là. Je vais être correct, là. Je vais vivre avec. Euh, je vais vivre avec. Donc, je vais revenir ici. Donc, OK. Face off. OG mélangé en OG Kush Breath. OG Kush Breath, c'est quoi? Breath, breath, breath. C'est quoi du OG Kush Breath? C'est un phénotype de Girl Scout Cookie. Ok, c'est un gars qui a fait pousser du Girl Scout Cookie, puis il y en a un qui a tripé dessus, puis il l'a appelé OG Kush Breath. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir des des graines de cannabis de OG Kush Breath. Hein? C'est parce que là, tu peux pas faire un croisement. De telle sorte avec telle sorte. Ça, je ne comprends pas. Ça, par exemple, il faut essayer de découvrir comment on peut avoir des graines de cannabis de OG Kush Breath. Peut-être qu'on peut avoir des boutures. Je ne sais pas comment on pourrait retrouver cette plante-là. Mais quand on trip trip ben gros sur un phénotype de Gurskar Cookie, puis qu'on décide de le baptiser OG Kush Breath. Comment qu'on fait pour avoir des seeds de ça? Hmm. On le spray, puis s'auto... Peut-être qu'il s'auto... Euh, Peut-être, hein? Écrivez dans les commentaires comment que cette personne-là qui a créé le OG Kush Brett est capable de le reproduire à part de clones euh, avec des seeds. veux des seeds. OK. Ouh! Parce que j'avais nettoyé mon plateau. Mon plateau était vide. Hum, je suis un petit peu. Euh, Savez-vous ce que c'est? C'est bien bizarre. Là. Je vais mettre tout ça de côté pour être vraiment sûr que mon plateau est, est vraiment nettoyé. Ça va être la première fois à Winman que je suis. Là, je suis un peu surpris. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que vous soyez trop dans l'attente de ce que je veux vous dire. Je suis pas super convaincu, là. C'est terreux, man. Mais encore une fois, ils ont mis terreux en troisième euh, à Rome, donc c'est pas la principale. Donc, selon la SQDC, euh, le goût serait plus floral, plus sucré que terreux. Donc, j'ai vraiment nettoyer mon plateau. Oh, j'aime pas ça, man. J'aime pas ça. Je, je, je, terreux, floral, puis c'est la première fois que je pense que je vais me dire ça. Peut-être que j'ai dit ça à mes débuts à Wiman, peut-être que dans les cannabis, il était vraiment bas de gamme au début de la légalisation. Là, ça, ça va être rough, là, mais... Ça se peut-tu qu'il sente le gazon, man? Non, non, non, non, écoute, je. Je, je, je, je, je, je marche mes mots, là, j'y pense, j'ai dit, je dis, je, je dis tout ça à la caméra. Uh, 15 minutes la vidéo. Uh, si je me. Si je ah, pas usé ça, je que je recommence la vidéo. Oh, moi, je. Terreux, fleuris. Le sucré, il est loin. Là, on le roule, on le roule, on le roule. Là, le d'eau de 5 points cannabis, là, je ne le vois pas nulle part. Je, je, je, je, pour moi, j'ai une hallucination. Non, je pense qu'il sent vient là. Euh... Oubliez pas, prochaine vidéo SQDC, un produit de good supply. Le Pineapple Express. Le dossido de 5 points cannabis, euh, faut qu il faut qu'il soit là en quelque part, man. Il faut qu'il soit là. Bon, il va-tu le fumer, le joint All right, all right. Donc, euh, j'aime beaucoup le couche de d'Omai de Omi pour le buzz. C'est pas un super goût, J'aime beaucoup plus le Pinkouche Saint-Raphaël et le Gelato Mint de Tribal qui est encore mon numéro un. C'est vraiment incroyable, le Gelato Mint de Tribal. Avez-vous ça euh, sur ma story, sur Instagram? Canara Biotech, la, la, la, la compagnie qui fait Tribal, qui fait aussi le 28 grammes Nogs. Ils vont faire du H. Ils viennent d'avoir leur permis, là, le 2 septembre pour euh, faire des dérivés. Donc, euh, le H va arriver euh, cet automne. Euh, je pense que c'est au mois d'octobre. Mais euh, c'est cet automne. c'est cet automne. Donc, euh, je vais essayer le H de Nogs de Canara Biotech. Euh, ça va être le premier H de la SQDC que je vais me procurer. Euh, J'ai vraiment hâte vraiment d'essayer le H de Nogs qui va s'en venir cet automne. Ok, c'est parti. On allume ça. 15.9 de THC. Correspond quand même assez bien à la description. Floral, sucré terreux, terpène, cariophyllène, euh, limonène, petite affaire, euh, l'inalol, les fleurs, oui, oui. Mais peut-être myrcène pour le terreux, peut-être que ça se mange, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je brûle le petit euh, surplus de papier sur le, le bout. Je ne tente pas de fumer du papier. T'en fumes des jours! Je le sais, je le sais, je le sais, il faudrait que je vapote vaporiser. Hein? Vaporiser avec un vaporisateur! Ah, il est moins pire! Il est moins pire que je pensais. Il va être fort, ça man. 15.9. Un autre exemple. <coughs> un autre exemple comme le Vanilla Frost. <coughs> Content. Content qu'on vive ça ensemble, les amis. J'ai juste fait deux pofs Puis je te le dis. J'ai goût de dire hey, attends un peu, là! Mais non, je pense que tu attendras pas un peu. Voici un deuxième exemple en aussi peu de temps. Euh, écoutez, est-ce que vous avez vu la vidéo du euh, Lagon la, la, la, la, la Sommel? Légion. Légion. Euh, ça me fait penser un peu aux gens. Pas pour le même goût, c'est pas ça que je veux dire. Pour où ce que je le place dans ma dans mon palmarès. Il y a du monde qui va aimer ça. Euh, c'est comme les couche-cookie dans le sens euh, Même qualité. C'est pas compliqué, même. C'est même genre, même style de qualité. Euh, Il n'est pas pire, man. Il n'est pas pire. Euh, il n'est pas pire, man. 15.9, là. Je, je, je continue à dire que... Hey, on descend, là. Là, on n'est plus à 20. On n'est pas à 17.5, là. On est à 15.9, là. Puis, je te le dis. Très bon buzz pour le 15.9. Oui, je te le dis. Je suis pas en amour avec, là. Ok? Euh... c'est Comme je te dis, ça me peut penser à... à... Des fois, je me disais, jai été un peu trop sévère avec le... Le lagon, c'est quoi? donc tu sais, je... ça, ça ne pas parce que je pas en amour. Le Légion. Le Légion. j'ai pas trippé de tuberade, tu sais. Mais, euh... c'est... C'est des... bien, c'est bon. Tu comprends-tu? Ce pas de la merde. C'est pas de la marque, je suis content, c'est pas de la marque. Donc, euh, OMI euh, fait deux produits qu'on qu trouve très bien. Euh, c'est des produits quand même assez forts. Euh, je pense que OMI, c'est là pour rester. Euh, on va peut-être essayer le Mac plus tard euh, chez Winman. Mais OMI va être là pour rester. Euh, on sait que Thui, euh, pas Thui, on sait que Thui, du bon Dubon, Dubon Select... Euh, Je pense pas que ça va rester à l'SQDC, surtout au prix qui sont. Peut-être que s'ils descendent, descendent leur prix à 20$, dollars, il y a toujours une clientèle qui sont prêts à acheter des cannabis à 20$, dollars parce que plusieurs personnes, hein, on sait que du weed, c'est du weed, du pot, c'est du pot, euh, du pot, ça gèle. Donc, ce genre de personnes-là pourront peut-être acheter du cannabis à 20$, dollars ou les personnes qui fument du tabac. Euh, ceux qui mettent le tabac dans leurs joints sont la clientèle pour euh, le cannabis à 20$. Parce que c'est qui la personne qui va acheter un cannabis à 46$ comme du Broken Coast et mettre du tabac à l'intérieur d'un Broken Coast? C'est la chose la plus ridicule qui peut arriver. C'est complètement ridicule. Tu un produit haut de gamme puis tu t'en vas mettre du tabac avec ça. En général, les gens qui mettent le tabac dans le cannabis c'est, j'imagine, des fumeurs de cigarettes. Euh, J'ai déjà entendu dire euh, que, que le monde faisait ça pour économiser. Parce que le tabac coûtait moins cher que le cannabis. Mais là, j'espère qu'on qu ne qu qu parle pas d'au Canada. Là. Parce que si tu es Canadien, tu peux plus parler comme ça. Hein? Parce que en ce moment, si tu fais pousser ton cannabis avec un permis fédéral... Ton cannabis revient moins cher que le tabac. et que quand t'es canadien, t'as plus le droit de fumer de tabac. Comprends-tu? C'est comme... Tu comprends? Comprends-tu? Bon, parfait. Mm -hmm. euh... C'est quand même bien l'homie. Je je je, je... je... je... veux comme lui donner des points. Mais vu que je ne pas dessus, Je, je vais peut-être en racheter d'autres... Euh... Gros compétiteur dans les, dans les docido. Euh, grosse compétition dans les docido. Euh, je trouve que les deux sont un peu terreux. Je te parle de Tribal. Je te parle du Dossido Tribal. Euh, La cocotte différente. Euh, Différent. Euh, si tu as aimé euh, le Dossido de Tribal, peut-être essayer le docido euh, de Omi. Euh. Ok, je suis quand même un peu différent. Quand même un peu différent. Mais plus que. Je, je, je, ça, ça, ça, ça me surprend. Euh, C'est toujours le fun de voir un cannabis à 15,9, 17,5 nous surprendre. Moi, je, sincèrement, sincèrement. Je pense que je vais en racheter. Je pense que je vais en racheter. Euh... Comme le Légion. Le Légion, je pense que c'était 28. Ça, ça me tente plus. Je veux plus payer en 25. Je veux plus payer en 25. Je, je, je... C'est toutes des 3-4 dollars que je veux pas donner à la SQDC. Euh... Si si le dossier de Omi est ici, il faut que tu sois bien, bien en haut pour que peut-être que je puisse dépenser plus d'argent. Mais si tu es quasiment égal, comme le Légion, si, mettons, il n'y a plus rien SQDC, puis je suis obligé de faire un choix, je vois que le prix, je vois que le prix, c'est tellement... C'est pas similaire comme goût, c'est pas similaire. Mais c'est similaire comment je les aime. Tu sais, je les aime tous les deux, mettons, à 7 sur 10. Euh... Les deux, c'est très bien pour le boss, qualité pour le boss, très bien. C'est une question d'arôme. C'est une question d'arôme. Euh, C'est une question de goût. Donc, euh, si tu veux un goût diesel, absolument diesel, prends pas ça. Il a pas de diesel là-dedans. Euh, si tu veux vraiment un goût de citron, prends pas ça. Il a pas de citron là-dedans. Oui, mais ben il y a une p'tit, p'tit affaire, un petit. petit enfer, chez... Moi, je trouve que c'est fleuri, terreux. Peut-être une petite affaire de citron, là. Mais c'est important de regarder la description. Euh, des terpènes le taux de THC, c'est secondaire. Regardez votre, la, la marque, la compagnie. Si vous connaissez San Rafael, si vous savez que c'est bon, ben continuez avec San Rafael. Si vous connaissez Tribal, continuez avec Tribal. Si vous avez des mauvaises expériences avec du bon, du bon Select. Rachetez pas un autre produit de la même marque. Ça va être. Vous allez être encore déçu. Euh, tweed. Tweed. La, la, la, la pire marque pour pour choisir des phénotypes. S'ils ont des OG couches, des Pink couches, des Wedding Cakes, ça va être de la merde, assurément, man. Ça, ça sentira pas ça. Tu vas dire c est, c est, ça a même pas rapport. Je vous suggère frère, fortement de regarder Winman pour vraiment vous donner des idées là, euh, plus éclairées pour les achats de, de vos cannabis. Donc, on, on va terminer la vidéo euh, en vous disant que je vous aime. Je vous aime. Euh, je suis très fatigué ces temps-ci. c'est pas juste le joint, je suis un peu fatigué. Donne un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. On a quand même dit quelques, quelques points dans cette vidéo. Et puis... Euh, je vous adore